J'ai effectué une licence professionnelle en alternance avec le CMB, donc à l'issue de laquelle j'ai été titularisé au Crédit Mutuel de Bretagne. Cette alternance était sur la base de 15 jours-15 jours, donc 15 jours en cours à l'UBO à Brest et 15 jours en agence directement en casse locale sur Brest également. Est-ce que vous voulez nous expliquer pourquoi vous avez fait le choix de faire une licence professionnelle euh, ce choix était assez facile euh, pour moi dans le sens où je savais ce que je voulais faire. Euh, je savais que je voulais me diriger à la banque. Euh, ensuite est venu le, le choix de l'entreprise. Et pour moi, c'était assez évident de choisir le, le Crédit Mutuel de Bretagne dans le sens où c'est euh, l'entreprise euh, phare, euh, je dirais, dans, dans la région. Je m'épanouis pleinement euh, au quotidien. En fait, ce qui me plaît beaucoup, justement, c'est ce secteur là qui est sans cesse en, en évolution. C'est très dynamique. Euh, moi, j'aime être au quotidien auprès de, auprès de mes sociétaires aussi. Donc, il y a cet aspect relationnel qui, qui me plaît beaucoup, les faire avancer justement sur, sur leur projet et puis avoir l'impression vraiment d'être utile, utile pour eux. C'est quelque chose qui me, qui me plaît beaucoup.